Premier épisode sur la mini-série consacrée au lavelage. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Truc, astuce sur votre lavelage, j'avais tellement de choses à vous dire. Je me suis dit, on va en écrire une mini-série. Le premier épisode est consacré à la différence entre le trempage et le prélavage. Le prélavage c'est simple, c'est donc ce qui est avant le lavage, vous devez donc mettre de la poudre, savez-vous que dans votre bac à poudre vous avez trois compartiments dont un est consacré au prélavage qui est une option ici au numéro 1, il suffit de mettre votre lessive liquide ou votre poudre, vous devez enclencher le mode prélavage et il va donc laver plus ou moins 25-30 minutes avant le lavage principal, on le consacre pour les linges extrêmement sales, principalement les blancs, mais vous pouvez également le faire avec des couleurs pas au-delà de 60 degrés. Alors le trempage, le trempage, ça se passe pendant le cycle principal. La machine va s'arrêter pendant une heure et va tremper. Alors la différence entre le prélavage et le trempage, je conseille le prélavage au tout début avec du linge blanc et le trempage est plus conseillé quand les taches sont tenaces sur des linges de couleur. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode Truc Astuce Lave Linge. L'épisode numéro 2 sera consacré au bac à poudre ou à lessive liquide. A bientôt, abonnez-vous, ciao